Là, elle est fixe, ça bouge pas. On l'appelle la dormante. Celle du haut, c'est elle qui tourne, qui va servir à troisième grain. On l'appelle la travaillante. Ça veut dire qu'en a on a une dormante. En haut, on a une travaillante. Et notre grain va être déposé entre les deux plaques. que ça sympa, là, qu'on pourrait voir cinq types de grains différents. C'est ça que ça veut dire. Ici, on avait blé, seigle, sarrasin, avoine, porche. Cinq céréales. Des bières dormantes. J'en avais une ici, la petite sute, mais grand qu'on veut. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie-là? L'homme-unier amène son convoyeur. Amène son convoyeur juste en dessous. On va le remplir de la Quand c'est plein, on tire la petite côté. On va monter ensuite en l'air des le petit Toujours actionner avec la force de l'eau. C'est comme le petit balèche. Au lieu d'avoir des enfants qui dans un balèche, c'est la règle. Il paraît monte et on va tomber ensuite dans ce qu'on appelle un duco. Je sais pas s'il y en a qui ont une de stycage derrière les cinq si les trous vont être aussi stables. vous vais avoir des, des, épares, des petits trous à départ. Et plus on va avancer, plus les trous vont être gros. Bon. là vous verrez quoi la différence à l'unité. Quand on fait la farine, on voit bien la discussion Si on a différentes grosseurs de trous, on va avoir différentes qualités de farine. La meilleure va tomber dans le numéro 1 ici. C'est la plus fine, la plus large, ce qu'on appelle la taille. Les vides de flora, la maille. De toute façon, au point de vue du, de vue du Donc, il y a un de vue sur C'est plutôt que la petite. Est-ce qu'il y a des précisions pour la division de la farine Le logiciel de la farine ici, qu'est-ce qu'on faire avec ça Les autres, vous l'avez, vous ne laissez pas tomber. C'est la vraiment... vie de couvert, quoi, ça se fait. On ne peut pas laisser la farine ici. À attention, je vais ici. Elle a dit ça on ne l'avait pas dit. <rire> on appelle ça, on appelle ça. Ils vont donner des coups. Ça va être la de descendre. Pas qu'elle est en haut, mais pour que c'est partie Est-ce est que vous pensez qu'il y avait quelqu'un qui connaissait? descendre C'était des questions pour la partie du bord. Oh, okay, on est bon pas les Oui. il du Ça, ça. Ça parce que tout est cher. Quand le moulin ne fonctionne pas, l'eau est ici par la dalle comme le est expliqué. va tomber à la dalle puis elle descend à la ligature. Elle s'enfonce jusqu'à la grotte. Stop the